Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock les amis, aujourd'hui, on va parler commandant légendaire et tier list. Quel est actuellement les meilleurs Quels sont les meilleurs commandants Aujourd'hui, juste avant le release des tout nouveaux commandants. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également, les amis, à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple au cul une excuse pour ne pas être sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, les amis. N'hésitez pas, vous y retrouverez toutes les infos de toutes mes vidéos et bien plus encore. Les amis, aujourd'hui on va s'attarder sur la tiers liste du mois de février publiée par notre ami Shizgul. Alors Shizgul, si vous ne le connaissez pas encore, c'est le plus gros youtubeur, streamer de rock actuellement hein, en anglais. Bien évidemment j'ai récupéré sa tier list. Je vous mets le lien vers sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes anglophone ou si du moins vous parlez anglais. Vous le verrez, il y a énormément d'informations intéressantes. Vous le savez, je vous propose très souvent différentes tier listes et là cette fois donc on va s'intéresser à la sienne et je vous donnerai mon avis sur ce classement. Donc on commence tout de suite les amis avec la petite règle qu'il a. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul commandant S ⁇ par catégorie. Donc, il classifie les commandants comme cela. Il ne peut pas avoir deux commandants qui sont les meilleurs dans la même catégorie, évidemment, sinon il seraient ex aequo. Donc, regardons bien cette liste. Elle commence. Alors, tous les commandants sont classés, évidemment. Elle commence par... Comme toutes les listes, le numéro 1 des commandants à posséder absolument et Nevsky, comme vous le voyez, Nevsky est le must-have absolu. Vous savez combien de fois que je vous montre des listes mises à jour Celle-là c'est celle du mois de février et eh bien, il est encore une fois premier. Est-ce que les nouveaux commandants Marguerite, Babour et vont le détrôner Je ne pense pas du tout. Nevsky, si vous devez investir sur un commandant Évidemment c'est lui les amis, que vous soyez free player, low spender, middle spender ou une méga baleine ou un dauphin comme moi, n'hésitez pas à investir sur Nevsky, c'est LE commandant à posséder si vous devez en avoir un seul légendaire. Il s'agit bien de Nevsky Donc S+, en rating général. En défense, il est B. Ouais, il faut bien se l'avouer. Hein. Si vous mettez Nevsky en défense, vous allez vous faire éclater la bouche. Au niveau de l'open field, il est S. Il n'est pas S+, en open field. Au niveau de l'attaque de ville, il est également S, notre ami rallye de ville. Hein. Il est également S, notre ami Nevsky sur les rallyes d'objectifs. Il est S, défense d'objectifs. Alors là, il est classé en A+, et en, moi je ne le mettrais pas en défense d'objectif, et en Canyon, il est S. Alors, vous remarquez, hein, c'est ça qui est très étonnant dans ce classement, dès la première ligne, Nevsky a une rating générale de S+, mais... Il n'est S+, nulle part. Il est ni S+, en open field, ni en rallye objectif, ni city. Il est en fait en moyenne celui qui a la moyenne la plus élevée. C'est pour ça qu'il est S+. Il est S dans de très nombreuses catégories. Si on exclut la défense d'objectif et euh, la défense de ville, donc la défense euh, en général, il est S dans tout le reste. Ce qui est énormissime. C'est pour ça qu'il faut absolument le posséder. Donc la cavalerie reste au top actuellement. Si on doit prendre un second commandant, évidemment aussi on le retrouve sur le top 3 du mois de février de tous les classements que je vous montre en ce moment. Alors même si on est le 2 mars, hein, le classement est arrêté juste avant la sortie des tout nouveaux commandants. Scipio est également un commandant à posséder absolument, il est deuxième, il est noté S de notre général en City Defense il est S-. On peut défendre avec Scipio. Alors, moi, je ne mettrais même pas S-, je l'aurais mis en A ou A+, parce que c'est pas ouf non plus hein, en défense de ville d'avoir Scipio En open field, il est S+. En open field, Scipio il est énorme. Vous le mettez en binôme avec n'importe qui, n'importe hein, qui d'infanterie. Avec un Guan Yu, par exemple, ça passe très très bien. Avec un Alexander aussi, bref, il est vraiment très lourd. En rallye de ville, il est A+, on peut faire des rallyes. Hein. vous mettez un petit Scipio. vous pouvez le mettre avec plein de monde, Scipio. même avec du Harald, ça passe très bien. En rallye d'objectif A+, également, en défense d'objectif S, moi j'aurais mis pareil, hein. un A, je ne le trouve pas ouf là-dessus. Et en Canyon, un S, il est excellent également en Canyon, on le retrouve dans presque toutes les compos, je vous referai une vidéo des meilleurs compos à jour du Canyon, vous allez le voir, c'est très très lourd Troisième commandant, donc Scipio, Nevsky dans l'autre sens, Nevski, Scipio. franchement, n'hésitez pas, vous pouvez investir vos sculptures en or sur ces commandants, ils sont très lourds et ils sont là pour durer, Nevsky, ça commence à faire très très longtemps hein, qu'il est au top je vous le conseille, il est tellement lourd et tellement efficace Franchement c'est vraiment un commandant cheaté Et surtout avec le nouveau système de KVK Warrior Unbund Et les artefacts qui vont permettre d'affecter à n'importe quel type de troupes Les bonus de skill d'un commandant Par exemple Nevsky on lui met l'artefact infanterie Et tous ses skills seront en bonus infanterie Ça va être insane, ça va vraiment être un, une curie, une grosse boucherie Boudica Troisième commandant, S également. boudica vous le voyez, hein, cavalerie, infanterie, archer, c'est très équilibré. S de notre général, B en city defense, ouais, elle est éclatée. Open field, S. Rally city, S. Rally objectif, S. Là, je suis d'accord avec tout, elle est énorme. Défense d'objectif, B. Pareil, je suis d'accord. Et canyon, S. Je suis entièrement d'accord sur cette gradation. Quatrième commandant, on revient à un cavalerie. Joanne, Joanne, Prime, évidemment, Jeanne Dark Prime, elle est très lourde, rating S, elle est en B en défense de ville, mais ce qui est en open field, rallye de city et rallye d'objectif, elle est en S, elle est tout bonnement énorme, vous le voyez, elle a exactement les mêmes notes que Boudica. Défense d'objectif en B et Canyon en S. Rien à dire, elle est très solide, Johan Prime. Si vous devez investir donc sur un commandant de chaque, Nevsky, Scipio, Boudica, après vous pouvez penser à Johan Prime pour faire un duo avec Nevsky, ça sera très très lourd. On retrouve à la cinquième place un commandant qui est là depuis très longtemps dans le top 5, Guan Yu, alors Guan Yu avec sa zone en open field, il est tout bonnement énormissime. On le retrouve en C, en rallye defense, évidemment il est éclaté. En open field, en S comme je vous le disais. A+, en rallye de ville. Alors moi, rallye de ville, je le mettrais pas du tout. voyez Je mettrai mettrais en B tout au plus. Rallye d'objectif, pareil. Défense d'objectif, C. Il est effectivement éclaté. Et en canyon, S, évidemment, Guan Yu est très, très lourd là-dessus. Sargon en sixième position. Sargon, je l'aurais mis. On voit Sargon en sixième Tariq juste derrière en 7ème alors moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais mis Tariq d'abord et Sargon ensuite on le voit, ils ont euh, des notes très proches et regardez pourquoi je fais ce classement là et en plus ça me paraît cohérent avec les notations qui sont dotées, donné Sargon il est S mais en City Defense il est B, en Open Field Rally City et Rally Objectif il est S, en Défense d'Objectif il est A+, et en Canyon il est S- alors en Canyon moi je l'aurais carrément mis en B en Défense d'Objectif je l'aurais mis en a et en City Defense, je l'aurais même pas classé. Et regardez, Tariq est derrière, qui a une notation générale de S. Il est B en City Defense, comme Sargon. Il est S- en Open Field. Moi, je l'aurais mis en S. Mais il est S+, dans deux catégories. En rallye de ville et en rallye d'objectif, Tariq est donc le candidat numéro 1, le commandant numéro 1 pour faire des rallyes selon le classement de Shizgul. En défense d'objectif, il est A+, et en Canyon, il est A+. Donc au final, il surclasse quand même dans deux catégories hein, notre ami Sargon, et il est surclassé à son tour deux catégories, mais encore une fois hein, juste, vraiment de justesse, le fait qu'il soit S+, sur deux catégories, m'aurait fait le classer devant Sargon, voire même devant Guan Tariq, il est très très lourd, c'est un excellent commandant, si vous hésitez, alors on a vu, je vous ai présenté moi-même pas mal de rapports sur lui, ça reste vraiment un très bon commandant, si vous avez la possibilité de le prendre et de l'upgrader, vous pouvez le faire, en infanterie, il sera solide. Alors, on peut faire plein de binômes avec lui, hein, avec Guad, avec Scipio, bien évidemment, hein, Tariq Scipio. C'est très lourd également, mais franchement, je vous inviterai plutôt à investir, si vous voulez faire un binôme, sur Johan euh, Dark, Jeanne Dark Prime, pour la mettre avec Nevsky, même si Tariq reste excellent. On retrouve juste après, en 8ème position, mon petit chouchou, le roi du chocolat, Xian hein, Yu, franchement, lui aussi il est énorme. SSS en open field en, et en double rallye, que ce soit les villes ou les objectifs. Bon, à plus seulement en canyon. Moi je l'ai remis en S. C'est vrai qu'en Canyon il s'est fait surclasser à présent par euh, Jeanne Prime. Hein, Puisque on la met plutôt en duo avec Nevsky et on sort Xianyu à présent. On retrouve juste derrière Henry 5, hein, le binôme naturel de Boudica. Alors beaucoup vont dire oui. Hein, et me l'ont dit dans les commentaires, t'es un tocard, euh, faut la mettre Boudica euh, avec Artemis, c'est ce qui se fait de mieux et tout. Je vous l'ai dit je la mettrai pas dans le top 10, hein, je la mettrai 11e ou 12e dans le dernier classement qu'on avait vu. Et là vous le voyez, et eh bien elle est derrière Henri V. Et j'ai dit, il valait mieux mettre Henri V devant si vous devez investir sur deux commandants archers, Il faut prendre Boadice et Prime, bien évidemment. Et Henri V, c'est ce qui se fait de mieux selon moi. En open field, Henri il est S. En rallye, il est S, en rallye Objectif, donc ville et Objectif, il est S sur les deux. Et même en Canyon, il est A. Alors oui, derrière, on a Nabucodonosor, Nebu euh, en anglais. Et eh bien oui, il est derrière, juste derrière. Il est moins bon qu'Henri V Même s'il reste très solide Et à la corde hein. On a Gilgamesh, Henri V, Nabu, Gilgamesh Sont vraiment du lourd Et derrière seulement arrive Artemis. Alors, Artemis, elle a l'avantage par rapport aux trois autres, Henry V, Nebu et Gilgamesh, d'être S- en défense, puisque si vous la mettez avec Amanitor en défense, c'est très solide. Elle est S en open feed, mais en rallye city et rallye objectif, elle est tout juste A+, et A, donc elle est nettement moins performante, même si en défense d'objectif, encore une fois, elle est S. Donc, si vous voulez un archer qui va faire un bon binôme avec Amanitor en défense, prenez... Euh, prenez euh, Artemis mais si vous voulez un binôme marché qui va vraiment péter des dents en open feed et en rallye prenez Henri nabu ou gilgamesh la conclusion elle est simple juste derrière on retrouve l'immortel en archer vous avez vu hein, là on a j'allais dire un triptyque mais c'est même plus que ça puisqu'on a cinq commandants archers de suite sur ce classement puisque on retrouve L'immortel YSG Alors lui depuis le début du jeu Il est extrêmement bien classé Regardez S en notation générale S- en euh, city defense. S en open field, sa zone de 5 en cercle, ça défonce. A plus, A en rallye de city et objectif, on n'utilise plus évidemment YSG, enfin A et A. A plus en défense d'objectif, on peut encore utiliser. Et S en Canyon, sa zone fait très mal. On retrouve à la suite Pacal, hein, S en notation générale, Triple S en open field et en double rallye. Alexandre, pareil, S-, on sort du S et on descend à S-, pourquoi Parce qu'on arrive sur des commandants qui, là, à présent, n'ont plus qu'un seul S, voire un ennemi ou deux S en open field, S en canyon. Pareil, Amanitor, William, S- pour ces deux là. Avec la différence que Amanitor en défense, elle est S évidemment et S- en open field. On la sort aussi, elle n'est pas oufissime en open field mais elle reste très solide. Alors que William, lui, c'est un excellent second en open field par exemple. Et même en rallye, il est très très bon. Et en Canyon aussi, il est plutôt solide. Puis on retrouve Honda, Bertrand, Harald. Ces trois commandants là qui sont très bons en open field hein, qui sont très bons qui sont bons en open field on peut aussi faire des rallyes avec Bertrand et Aral c'est là qu'on les retrouve on les voit plus rarement en open field mais surtout en rallye et arrive le premier commandant de soutien Trajan je vous l'ai dit Trajan est un excellent commandant il est S en open field et S en canyon tout simplement pas parce qu'il va faire des dommages de ouf, mais parce que ces buffs vont être extrêmement bénéfiques pour toutes les troupes qui vont l'entourer. Donc franchement, très bon commandant Trajan sur le soutien uniquement, évidemment. Si vous devez sortir des troupes sans soutien et juste faire du point, il ne faut pas sortir Trajan. Ensuite, on va retrouver les commandants, encore une fois, classiques derrière Trajan. Attila, Takeda, bon, ils sont excellents en rallye. Ils sont bons aussi en open feed. Sans être des tueries à présent, ils ont bien baissé. Léonidas, pour moi, c'est l'erreur, la plus grosse erreur de ce classement. Il est S-. Moi, Léonidas, je le trouve totalement éclaté, alors pourquoi il est S moins Car il est S moins en open field et il est S moins en canyon moi l'onidas je l'ai toujours trouvé éclaté sauf au moment où je l'ai expertisé il est sorti en même temps que Guan, c'était le binôme naturel de Guan. je ne peux que vous conseiller de ne pas monter ce commandant alors je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires mais en tout cas moi je vous conseille de garder vos sculptures et de ne pas monter l'onidas Ramsès a été longtemps le meilleur commandant archer hein. il est dépassé, n'investissez plus dessus Chandragupta pareil en termes de cavalerie, c'était le binôme naturel de Xianyu. Maintenant Nevsky l'éclate, Jeanne d'Arc l'éclate. Donc laissez tomber Chandra Gupta. Cyrus, pareil, c'est un excellent commandant secondaire. Maintenant, il y a William qui vraiment, lui, apprend la vie. Donc, Cyrus, laissez tomber William. Qu'est-ce que euh, je dis pas William Mais il y en a tellement des commandants archers. Il n'y a plus besoin de lui. Vous pouvez aller prendre n'importe qui. Hein. Gilgamesh, Nabucodonosor. Bref, il y a vraiment le choix en commandants qui sont nettement plus puissants que lui, même en second. On trouve Saladin qui reste, selon moi, le meilleur commandant cavalerie pour tanker. C'est un très bon Commandant, Saladin, il mériterait d'être plus haut dans le classement, c'est un peu comme YSG, ça reste des bons commandants dans le temps. Mulan, Mulan, on va la mettre en duo avec Trajan, on aurait pu les mettre les deux au même niveau selon moi, puisque en soutien c'est ce qui se fait de mieux, encore une fois selon moi, et pour le moment, au moment du record de cette vidéo. Richard, Richard il mériterait d'être derrière Fleda, Tomiris mériterait d'être même pas classé, Minamoto on va me dire « oui non elle est trop forte avec son débuff poison », ouais super, euh, Minamoto pareil, même avec sa relique du musée, il sert plus à rien, Men -men, même avec son plus 20% de relique de musée santé, pareil on déclasse, Sheok j'ai toujours trouvé qu'il était en carton, Charles Martel, excepté si vous êtes en KVK 1, c'est pareil, Constantin il pourrait être plus haut Ça reste un bon commandant de, euh, de soutien Et notamment regardez Constantin Ça reste le boss du Canyon C'est lui qui est classé S en Canyon Ah j'aurais tendance à peut-être mettre S Trajan à ce moment là en Canyon de soutien C'est vrai que Constantin on le voit dans énormément de compos On retrouve après le binôme de ceux qui vont être des commandants spécifiques C'est à dire des commandants de défense pure et dure Et donc ils sont non classés donc on a Zenobia, Flavius, Jadiska, YSS, Theodora, Jad, Jawiga et Wu Zetan. Alors là, le commandant qui est mis S+, en défense de ville, c'est Theodora. Et le commandant qui est mis S+, en défense d'objectif, c'est Flavius. Là, je ne suis pas trop d'accord. Vous le savez, j'ai souvent vu... Hein. Théodora à cette position-là. Pourquoi on met Théodora sur cette position-là Parce que quand on a en défense de ville, qu'on a tous les types de troupes, Théodora va être un meilleur commandant avec sa capacité leadership. Pareil sur son dégât de zone, beaucoup de joueurs vont la préférer. Bon, moi, je préfère encore une fois défendre ma ville avec Zenobia et la mettre en binôme avec YSS. Comme ça, je vais avoir le bonus qui va me permettre de, de. Le bonus de YSS qui va me permettre d'avoir un bonus pour toutes mes troupes dès qu'on a plus de deux troupes, je crois, à partir de deux troupes sur YSS. Franchement, Zenobia et YSS est encore une fois, selon moi, ce qui se fait de mieux. En défense de Ville Je précise bien de Ville Et en défense d'objectif je mettrais Zenobia, euh, Aetus, Flavius C'est ce qui se fait aussi de mieux Selon moi parce que si on en croyait Stricto Sensu ce classement hein, Strictement on mettrait Theodora Flavius en défense de Ville Et on serait au top puisqu'on serait sur du S et du S plus Non moi c'est pas ce que je ferais On pourrait faire du Théodora, Jandisca C'est solide aussi, Jandisca on le voit hein, Il est solide, moi encore une fois Et c'est que mon avis personnel Zenobia YSS pour une ville et Zenobia Flavius pour un objectif Après on peut avoir une variante Encore une fois avec Jandiska Mais de mon point de vue, pas Théodora. voilà on a fait le tour intégral de ce classement très intéressant encore une fois, hein, c'est un classement qui a été fait par Shizgul. je vous mets le lien vers sa chaîne si vous voulez retrouver d'autres vidéos, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas, les commandants à monter donc si vous devez juste vous focus sur certains, Nevsky, Scipio, Boudica Unchak, Cavalerie, Infanterie Archer, si vous devez en monter un deuxième pour faire des binômes, vous pouvez aller sur Johan Prime par exemple pour le binôme avec Nevsky vous pouvez aller sur Guan Yu ou Tariq pour le binôme avec Scipio. Tariq bénéfice je dirais au tout nouveau commandant et pour finir avec Boudica, je vous conseille de partir sur du Henri V ou du Nabucodonosor ou c'est très solide